Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Cela fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, je partage mon quotidien de photographe professionnel en story. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon achat, le Fujifilm xh 2 Alors j'ai commencé par prendre en main le Fujifilm xh 2 s en boutique et je dois dire que j'ai été séduit par la prise en main et son nouveau stick alors je connais déjà euh, bien la gamme XH car je travaille au quotidien régulièrement avec le XH1 qui est un super appareil photo alors pourquoi avoir acheté le Fujifilm XH2 je vous explique tout ça dans cette vidéo c'est parti Alors ici, je ne vais pas vous lire la fiche technique du Fujifilm xh 2 ni vous montrer en détail toutes les caractéristiques. Je vous invite à aller voir la vidéo de mon ami Damien Bernal qui en parle très bien et qui a fait un très bon test sur cet appareil photo. Ici, ce que je veux faire, c'est de vous parler de mon expérience de photographe et pourquoi avoir acheté cet appareil photo. Bien évidemment, cet appareil photo, comme vous avez pu le voir, est différent du Fujifilm xh 1 Il n'y a plus la molette de réglage pour la vitesse, par exemple. On trouve maintenant une molette... PSAM, avec en plus 7 modes de réglage que l'on peut prédéfinir. J'étais en visite à Paris pour le salon de la photo, je suis surtout allé dans ce salon pour aller voir les professionnels qui parlaient un peu de leur expérience en photo. Je me suis évidemment rendu chez le stand Fujifilm où j'ai échangé un peu avec le responsable Fujifilm. Je savais que j'achèterais un xh 2 ou un xh 2 s mais j'hésitais un peu car le prix est relativement élevé. Tôt ou tard, je l'achèterai de toute façon et il y avait des offres très intéressantes au salon de la photo. J'en ai profité pour optimiser mon achat et je me suis dit, c'est le moment d'en profiter. Après ici, ce qui m'intéressait le plus sur le Fujifilm xh 2 c'est les 40 millions de pixels. Alors pourquoi Je trouve que chez Fujifilm, l'usage de focal fixe est bien optimisé en termes d'ergonomie et surtout en d'image il y a bien sûr des zooms de très bonne qualité comme le 50 140 qui est génial ou le 16 55 que j'ai acheté récemment euh, et qui est un super objectif aussi le truc en utilisant des zooms c'est que j'ai remarqué que les focales fixes sont bien supérieures alors tout dépend de votre utilisation aussi mais une qualité d'image est variable selon plusieurs plages focales il faut un temps d'adaptation afin de bien connaître son matériel de façon à bien l'optimiser par exemple, à 16 mm ou à 35 ou à 55 sur le 16-55 f/2.8, selon la fermeture du diaphragme, il peut y avoir un rendu différent techniquement entre ces plages focales. J'utilise depuis un bon moment les focales fixes et je me suis rendu compte de cela. Avec les 40 millions de pixels, il y a une possibilité de recadrage de l'image en post-traitement beaucoup plus importante qu'avec un capteur de 26 millions de pixels. Ça peut permettre ici de n'utiliser que par exemple des focales fixes et de recadrer plus facilement, c'est un bon argument ici. C'est surtout cet argument qui m'a vraiment beaucoup intéressé, il faut dire ici qu'on rentre dans une nouvelle génération avec ce nouveau capteur, l'usage de nouveaux objectifs adaptés est pertinent ici, je l'ai donc complété avec un 56mm F1.2 version 2 et j'ai revendu la version 1, qui est très très bien aussi, mais voilà la version 2 est quand même un cran au-dessus, j'en parlerai peut-être dans une nouvelle vidéo. Ici, le principal argument pour le Fujifilm xh 2 c'est surtout ce capteur. Mais il y a beaucoup d'autres arguments. Par exemple, l'autofocus est plus performant qu'avant, mais attention, euh, ce n'est pas comme celui du Fujifilm xh 2 s avec son capteur empilé. Ici, on a la possibilité maintenant de détecter des types de sujets par catégorie. Après, je me débrouillais très bien avant, euh, avant sans cette fonction, hein, mais il faut dire que c'est toujours un plus quand la concurrence le fait déjà quand même. Alors, pour vous parler de l'écran, l'écran est toujours articulable comme le Fujifilm X-T4. En l'ouvrant, on peut par contre remarquer qu'à l'intérieur, il y a une connectique que le Fujifilm X-T4 n'avait pas. Et après m'avoir renseigné sur le stand Fujifilm au salon de la photo, c'est en fait pour mettre un radiateur soufflant pour la vidéo. Alors, c'est surtout pour l'usage de la 8K en vidéo, pour éviter la surchauffe, mais moi, en ce qui me concerne, je ne l'utiliserai pas pour le moment pour la 8K. Moi, c'est la photo qui m'intéresse. Donc, autant vous dire que le Fujifilm xh 2 n'est pas forcément un appareil photo pour faire que spécialement de la vidéo, mais aussi, bien sûr, de la photo. Quand j'ai acheté le Fujifilm X-T4, ce qui m'intéressait, c'était la stabilisation de cet écran orientable. Je me suis dit euh, « C'est top, ça me, de, ça, me permettra de vous, ça me permettra de me voir en fait quand je ferai des vidéos ». Par contre, pour la photo, je pensais que ce serait aussi bien. Au final, l'écran qui n'est pas dans l'axe du viseur peut être un peu gênant pour certaines prises de vue. Mais on s'y fait et je me dis que je préférerais quand même l'articulation de l'écran du Fujifilm X-T3. Alors sur le X-H2, je me dis que c'est pas grave. Je peux quand même m'adapter comme j'ai fait avec le Fujifilm X-T4. Mais voilà qu'après je vois le Fujifilm XT5 annoncé avec un retour à l'écran articulable du Fujifilm XT3. Je me dis, génial, mais j'ai déjà acheté le XH2. Dois-je le rendre Je me dis que non. J'adore l'ergonomie XH. J'aime beaucoup aussi l'ergonomie XT. Alors, dois-je le compléter euh, Dois-je compléter le XH2 avec le XT5 Quelque part, ça m'embête, parce que le Fujifilm XH2 est bien meilleur. Surtout que je compte bien garder mon Fujifilm XH1. Euh, J'ai donc beaucoup hésité à prendre le xt 5 et je me suis dit qu'en fait, j'en ai pas besoin pour le moment. D'ailleurs, mon ami Alex, avec qui je discute beaucoup, est un très très bon conseiller high-tech. Salut Alex <rire> Il me conseille plutôt, lui, d'opter pour le Fujifilm xh 2 s en complément du Fujifilm xh 2 J'hésite aussi, mais c'est un bon choix. Mais pour le moment, j'en ai pas forcément besoin tout de suite. Mais après, pourquoi pas peut-être Mais pour l'instant... J'en ai pas besoin et je préfère vraiment profiter du XH2 complètement avant d'acheter peut-être le XH2S ou le 5 Voilà. Alors un mot sur les cartes CF Express. L'usage de cartes CF Express sur le XH2 m'a un peu refroidi au début, je dois dire. Quand je photographie, j'ai besoin de deux slots. Je duplique mes images sur le second slot. Ici, il faut une CF Express et une SD pour pouvoir le faire. Le problème, c'est que la CF Express coûte cher. Après, ce n'est pas les mêmes performances, surtout pour un usage de carte SD, UHS-1 ou UHS-2. Ce n'est pas le même prix aussi. Mais attention, un usage de UHS-2, c'est plutôt pour des gros débits. En photographie, l'usage de la carte SD UHS-1 Extreme Pro, par exemple, de SanDisk, qu'on peut trouver entre 20 et 30 euros, est très bien adapté à la photographie et amplement suffisant. Ici, la CF Express impose un coût très élevé, mais attention, avec des performances qui sont quand même décuplées. Je me suis alors laissé tenter et avoir pu découvrir son fonctionnement grâce au Fujifilm XH2. Alors, j'ai pu trouver une carte express, euh, une carte CF Express euh, type B. Donc, j'ai pris une Sony car je ne compte pas faire de la vidéo de plus de 4K. Donc, c'est amplement suffisant. Après, j'avoue qu'au début, je n'ai pas vraiment regardé spécialement cela. J'ai surtout regardé le prix euh, et j'ai pu en trouver une reconditionnée. Donc, avec une remise de moins 100 euros. Donc, c'était plus approprié euh, pour moi. Au départ, j'ai testé un peu. Donc, j'ai acheté un, le carte, un lecteur de carte CF Express SanDisk, euh, Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Et en transférant les fichiers, je n'atteignais même pas 40 mots par seconde, donc environ 40 mots, oui. Je me suis dit que c'est beaucoup moins que ma carte SD qui transfère les images à 90 mots par seconde. Alors j'ai cherché un peu, j'ai branché le câble USB vendu avec le Fujifilm XH2 sur le lecteur Sandisk que j'ai acheté, et là ça monte quand même à 800 mégas par seconde en transfert. Euh, les photos sont quasi copiées instantanément. Alors par contre, voilà, je préfère vous le dire, si vous êtes dans le même cas que moi. Pensez à bien utiliser un câble USB 3.2. Euh, moi, j'ai pris un câble plus long sur Amazon. Je mettrai le lien en description. Ça marche très bien. Maintenant, est-ce que vous avez besoin que ça aille aussi rapidement après, c'est à vous de voir, mais moi, je vous donne les meilleures informations en fonction de mon expérience. J'ai donc acheté un câble USB type C 3.2 et du coup, en le branchant à ce lecteur 5 disques, le transfert se fait à environ 800 Mo par seconde, mais avec un autre câble USB classique, ça atteignait 40 Mo par seconde. Je vous le dis au cas où, vous cherchez d'où vient ce problème, ça vient de là. Ça vient du câble USB, comment il est branché Sur un, un USB type C c'est clairement rapide, mais par contre, il faut prendre un 3.1 ou 3.2, il me semble. Moi, j'ai pris 3.2 par prudence. Pour vous parler de la prise en main, alors pour moi, la prise en main d'un appareil photo est très très importante. Euh, le boîtier doit aussi être agréable à utiliser. La photographie doit être un plaisir. Comme on dit, c'est le prolongement de l'œil. Je trouve que la gamme XH est vraiment une excellente gamme chez Fujifilm. Pourtant, elle était beaucoup critiquée à sa sortie et les gens pensaient que... Euh, C'était un flop car le X-T3 lui faisait de l'ombre à sa sortie. Mais ce n'est pas du tout le cas. Alors ici, on ne trouve plus le même type de molette que le Fujifilm xh 1 On est maintenant avec les molettes PSAM et la plupart des fugistes en sont déçus. Mais il faut s'y faire, c'est comme ça. Par contre, les réglages se font très bien euh, et tout aussi rapidement. donc Comme la plupart des appareils photos de d'autres marques hein, également. Hein. Mais par exemple avec la molette, ça permet de régler très rapidement la vitesse sans forcément regarder au-dessus de l'appareil photo les molettes comme par exemple le Fujifilm X-T4. On peut alors garder l'œil dans le viseur de l'appareil photo et tout faire directement. Donc c'est une autre façon de faire. Euh, on peut aussi régler l'ouverture du diaphragme directement depuis la molette. De l'autre côté, dès qu'on positionne le diaphragme sur, le, sur la position A sur l'objectif. Bien sûr, les touches sont toujours Personnalisable, on peut donc les régler comme on veut. Par contre, il y a peut-être des habitudes à prendre, mais moi j'ai remarqué que par moment, en fait je tourne la molette de diaphragme pour changer l'ouverture et forcément si je suis en mode S, ça ne fonctionne pas. Alors que sur le Fujifilm X-T4, il n'y a pas de molette S, elle est directement définie quand on choisit la vitesse et que l'ouverture est réglée sur A. Il faut donc garder un œil sur les informations également dans le viseur pour bien choisir la bonne ouverture. Il m'est arrivé de tourner la molette de diaphragme pour changer l'ouverture et me rendre compte que ça n'avait pas fonctionné car j'étais encore sur le mode S. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut revoir ses habitudes en regardant en priorité dans quel mode on est, P, S, A ou M, pour ensuite changer l'ouverture, alors que sur un appareil photo avec les molettes de réglage comme le Fujifilm X-T4, il y a juste à tourner le diaphragme pour changer l'ouverture et changer de mode (mode semi-automatique ou manuel. Alors bien sûr, en mode manuel, cela nous pose pas de problème si vous êtes en ouverture automatique en manuel euh, il y a juste à tourner la molette de derrière pour changer l'ouverture sinon choisir directement l'ouverture sur l'objectif en ce qui concerne la molette de correction d'exposition quand on est en mode semi-automatique euh, donc autre que M il suffit de tourner la molette arrière pour corriger l'exposition il n'y a plus la molette de correction d'exposition comme la gamme XT ou XH1 c'est la molette arrière qui fait le job par contre, en mode manuel, cette correction d'exposition ne fonctionne pas, sauf si les ISO sont en, sont en automatique. Par contre, euh, comme cette molette est déjà dédiée à l'ouverture, il faut dire à l'appareil photo que l'on souhaite faire la correction d'exposition avec un autre bouton. Dans ce cas, il faut programmer un bouton afin que quand on est en mode manuel, on puisse faire la correction d'exposition. Pour cela, je vous donne la petite astuce, il suffit de faire un appui long sur DISP BACK pour programmer le bouton et vous avez un bouton dédié avec le logo de la correction d'expo qui s'appelle euh, entre guillemets, hein, quand réglé sur M entre parenthèses Commute ON OFF. Alors voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, mais comme ça quand vous appuyez sur le bouton dédié à la correction d'exposition que vous avez programmé en mode manuel, vous pouvez tourner la molette et corriger l'exposition. Par contre, petite chose que j'ai remarqué, il ne faut pas la tourner beaucoup quand ça ne la corrige plus. Sinon, il faut faire le même chemin en arrière, car il n'y a pas d'indication sur l'écran. Ça corrige bien, mais il ne faut pas la tourner, parce que sinon, c'est comme si elle tournait dans le vide, mais tout en enregistrant le nombre de fois où vous l'avez tournée. Je trouve ça un peu idiot, entre guillemets, euh, que ça ne bloque pas directement, mais peut-être qu'une mise à jour résolura cela. Mais essayez, vous verrez par vous-même, si vous continuez à tourner, euh, par exemple, si vous continuez tro trois fois à tourner alors que ça ne tourne plus, il faudra revenir trois fois en arrière pour qu'ensuite le réglage se fasse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, les amis, pour conclure. Alors, pour le moment, je continue toujours à travailler avec mon Fujifilm X-H1. Je fais beaucoup de photographies immobilières. Vous pouvez voir ce que je fais en story sur Instagram. Donc, pensez à vous abonner c'est toujours un plaisir d'échanger une discussion également. Euh, je peux prendre le X-H2 pour les photos pro. Euh, également, mais aussi pour le perso, j'aime bien faire du paysage, j'aime bien faire de la photo de rue, d'architecture, donc ça me permet de profiter pleinement des 40 millions de pixels et de pouvoir facilement recadrer en conservant une bonne qualité. Je pense que la gamme XT prend un tournant spécifique avec le XT5, euh, j'ai pris en main le Fujifilm XT5, celui-ci est plus petit que le XT4, c'est très bien, car c'est ce que beaucoup de gens aiment, L'écran non-rotatif rend sceptique certaines personnes, mais la plupart sont d'accord pour dire que c'est bien meilleur quand l'écran est dans l'axe. D'ailleurs, Sony a fait un écran très intéressant sur le Sony A7R5, et je pense que la prochaine génération Fujifilm y aura droit. Pouvoir offrir un compromis entre les deux, rotatif et articulable, c'est vraiment très très intéressant. Donc pour l'instant, c'est quand même très bien rotatif, on s'adapte. Le Fujifilm xh 2 fait quand même plus haut de gamme dès qu'on le prend en main que le Fujifilm xt 5 je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est la taille, peut-être c'est la finition, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne critique pas le X-T5 ici, attention, je l'aime bien aussi. Peut-être que je m'en équiperai plus tard, mais pour ma part, peut-être que le Fujifilm X-H2S serait peut-être plus cohérent en complément d'un Fujifilm X-H2. Cependant, j'aurais bien aimé qu'il ait également 40 millions de pixels sur ce Fujifilm X-H2S. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vous parle de mon expérience et de mon choix. Je ne fais pas de test ici. N'hésitez pas si vous avez des questions en revanche, je vous conseille de les mettre en commentaire. Quelqu'un qui se pose la même question serait content d'avoir une réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour la suite. A plus les amis